Salut toi, tu vas bien Aujourd'hui même, j'ai roulé avec un déconfiné du vélo. Alors on ne voit pas bien là, parce qu'il y a une grosse goutte. Mais il vient juste de passer à droite, là où il y avait des escaliers. <rire> Donc il a freiné en toute urgence, il a posé ses pieds, il a porté son vélo dans les escaliers. Voilà, c'est emblématique du, du newbie à vélo, hein, qui ne connaît tout simplement pas l'itinéraire. Hein, et on a, on a tous débuté, on a tous vécu la même chose là. Il vient juste de manquer de se gameler euh, sur l'espèce de petite barre de fer hein, qui, qui jouxte euh, de part et d'autre. De la, de la piste cyclable il, il, il, il évitait beaucoup la piste cyclable c'est marrant un, un, un réflexe de piéton peut-être sans doute voilà, et puis avec un, un respect de, des feux tricolores euh, absolument emblématique de, des débutants à vélo aussi voilà, qui s'affranchissent un petit peu comme euh, s'ils étaient piétons finalement donc là on est sur un vent de face de bâtard de sarras. Oui, je t'évite le trajet euh, aller hein, qui était vraiment très maussade. Ça fait pas de belles images. Et on va fonctionner en cut-cut là, comme ça sur mon trajet retour. Ça c'est obligatoire. Oui, oui, oui. Comme ils ont pas de feu, je suis mal quoi. Je vais jamais pouvoir y aller quoi. Ça il y les autres qui vont venir. Allez on y va on y croit oh, c'est quoi ces souffles encore Sans déconner Ah oui quand même On arrive à Maillot, alors comment ça va se passer bah, Je reprends le micro. Hein. Comment ça va se passer Donc euh, pour l'instant il n'y a pas d'aménagement, euh, les fameuses cornes à pistes qui ont été mises vite fait là euh, et puis qui sont enfin, on continue à déployer, on ne pas terminé du tout. Il y, y en a même qui courent jusqu'à euh, fin mai début juin euh, en mise en place. Donc voici donc euh, la courant à piste euh, de la N13 donc euh, sur une deux fois quatre voies, hein, c'est quand même assez énorme hein, cet axe. Donc ma foi, euh, c'est plutôt pas mal d'avoir euh, débloqué euh, une des voies euh, pour les vélos. En ces temps euh, actuels, effectivement, tout le monde cherche un petit peu à se, à se réfugier des transports en commun ou des affres de la circulation automobile. Donc euh, c'est plutôt très bien. Et, et, et puis dans cet endroit, à Neuilly-sur-Seine, c'est carrément psychédélique. Quoi. C est, c est... Ça va mieux avec les dans le dos, hein c'est même relativement incroyable. <rire> on m'aurait dit ça il y, a, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 2 mois. J'aurais pas cru. Voilà, tout simplement. Euh, ma foi, c'est plutôt bien gaulé. Alors, euh, j'ai vu qu'il qu rétrécissait aussi au niveau du tunnel, mais je pense pas qu'on puisse y passer dans le tunnel euh, ultérieurement. Le tunnel qui est sous la, le parvis à gauche, là, hein, euh, qui est limité à 70. Et donc là, on va venir déboucher. Alors, je. je j'ai triché, hein, c'est pas encore euh, légalement ouvert, ça ouvre mercredi. Donc j'ai passé les plots, mais c'est pour venir tester. Euh, ce matin, on a tous cru sur les réseaux sociaux qu'ils construisaient une rampe ici, mais en fait, il euh, n'y bah, en a aucun vestige là. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, il n'y a pas de rampe. Et comme cette portion est limitée à 70, là, ils ont mis vraiment des vrais séparateurs en béton. Euh, c'est quand même beaucoup plus sécur. Euh, donc, et puis comme ce n'est pas avancé encore euh, sur le boulevard circulaire, mais que c'est un projet pour la fin du mois, je remonte la dalle. Bonjour. On oh, me dites pas que c'est fermé, je ne je... je... saurais pas par où passer sinon. C'est tout simple, il faut juste prendre les escaliers là. Ouais. Et après vous demandez à la, à... aux agents en de en dessous et vous, vous expliquez. On va remonter à. Mais oui, c'est pas tellement en fait, vous allez remonter au niveau du.. Par la voie des bâtisseurs là Oui par la voie des bâtisseurs, vous avez escaliers pour remonter directement là jusqu'au en... C'est lourd le vélo. Mince alors qu'est-ce qui se qu passe euh... Ah ouais d'accord, oui, bah oui, bah Je ouais. Je discute pas, bon courage Merci. Je vais m'envoyer là-dedans. Je vais jamais m'y retrouver. Hein. Mais ouais, si on arrive à contourner, on contourne. Parce qu'il est lourd le vélo quand même. Ok donc là si on pas le de cluvoir devant. tu vas encore te paumer. Ça fait un an que j'étais tranquille, mais là, là, là, je le sens venir. Je, là, je sens sa présence. Ok, donc là, c'est bon. démarche. Ah là, là, il y avait longtemps. Ah, mais si, je connais. Je reconnais, je reconnais. Je ce te temps-là. De... Oui, oui, oui. Tu n'es pas perdu Allez, voilà. voilà, voilà Oh, oh, oh, oh on ne me la fait plus hein. Ah oui, c'est pareil, il y avait plein de derrière et tout Mais qu'est-ce j'ai fait du vélo ah, c'est juste un grain de sable, hein. un axe fermé et puis là tu te retrouves à réexplorer comme euh, quand tu venais de débarquer pour la première fois deux ans avant à la défense. <rire> bon je m'en suis bien tiré quand même, je commence à avoir un peu plus de repères. Hein. Même si encore une fois c'est très mouvant. Bon euh, là ce qu'on voit et c'est flagrant, il hein, y avait des très très forts vents, près de 70 km heure. Autant dire que j'ai ramené 17 9 de moyenne, hein, c'est à peine 18 de moyenne, <rire> et j'étais à bloc. Hein. Mais euh, c'est incroyable et c'est sidérant là, sur ces images, hein. c'est saisissant comment les, les arbres euh, sont baladés euh, par le vent. Et puis avec un peu plus haut justement, euh, euh, un virage surprise. Alors heureusement j'étais en plein sur le parvis, mais euh, j'avais bien ma trajectoire, euh, j'étais tranquille, je remontais ma, ma petite allée blanche et tout d'un coup, pouf, virage à 45 degrés, qui n'était pas du tout prévu. Donc prudence, hein, soyez prudents. <rire> Surtout si vous, si vous roulez euh, quand il y a autant de vent Parce que j'ai deux grosses sacoches bien chargées mais euh, ben Ça fait voile de bateau hein, tout simplement Ça t'emmène un peu où ça veut aussi Quand c'est très violent comme ça euh, Je suis bien content de t'avoir partagé plutôt les images De, de, de cet après-midi que de ce matin hein, Parce que c'est quand même vachement plus joli ce ciel là Et la défense en majesté Bon voilà c'est fini pour cette micro d'Eliops. Je te souhaite une excellente soirée Un petit bisou Prends soin de toi, sois prudent Et euh, prends ton vélo plutôt pour te déplacer Mais avec prudence Allez, bisous, salut. J'avais pas voulu tourner là. Hein. C'est pas mon choix.